sur l'emploi, sur la protection sociale, sur le logement, sur euh, une autre ah approche oui, de Laurent Fabius. Mais... Réaction donc Là, à ce résultat aussi, ce soir. On, désolé, oui. mais... on attendait ça avec impatience. C'est très assez. bien qu'il soit revenu de Suisse. Qu'est-ce que vous voulez que vous disent de plus je, je suis vraiment heureux. Comment ça se passe à l'intérieur là Vous êtes avec lui depuis oui, tout à l'heure Oui, mais à l'intérieur ça battait fort. Pour moi, pour Jean, pour lui, mais j'ai rien fait. <rire> avec lui tout à l'heure, il tiendra parole. C'est un homme d'honneur, c'est un homme qui aime sa famille, c'est un homme qui aime ses amis, un homme qui aime tout ça ne peut pas trahir son pays. Comment ça se passe à l'intérieur du Fouquets actuellement Vous dînez tous ensemble Non, on n'a pas dîné, on a. On a discuté. Euh, vous savez, là il est, il est, là, il est prêt pour parler. Nouveau président de la République. Il faut quand même se dire que c'est notre nouveau président de la République. Moi, je dirais, vive Nicolas Sarkozy, vive la France. Vous allez chanter ce soir, Johnny, ou pas Non, je ne peux pas, je n'ai pas de musiciens. Moi, Ils sont à Los Angeles, c'est un peu loin pour les ramener. Mais je suis de tout cœur avec Qu'est-ce que vous lui avez dit Le premier mot que vous lui avez dit, c'était quoi Je suis heureux pour toi. Johnny, est-ce que oui. Nicolas Sarkozy, elle, a reconnu la petite OK. C'est un bon... Ça. Voilà, c'était Johnny Hallyday que vous avez euh, entendu, qu'il sortait juste du restaurant euh, du Fouquet's où il a passé euh, un, une heure euh, environ avec, euh, avec Nicolas Sarkozy, ainsi que de nombreuses autres personnalités qui se trouvent euh, aussi encore à l'intérieur euh, donc euh, de ce restaurant. Mais pour l'instant, pas de signe de Nicolas Sarkozy lui-même, même si sa sortie ne devrait pas voilà, trop tarder sent, maintenant. Ça semble en tant qu'aimé. Non, alors on avait ce débat, il faut quand même le poursuivre évidemment. c'est très pas intéressant d'entendre Monsieur Hallyday... Euh, développer sa conception de la citoyenneté oh, française. C'est la, la loi du genre, oh, euh, C'est un grand artiste quand même. Oui, Vous avez le droit de faire de la polémique oui, politique, mais dites aussi c'est un immense artiste. Tout à fait. Voilà. Mais bon, nous n'avons pas les mêmes conceptions de la fiscalité. D'accord. C'est un immense artiste. Oui, oui, très bien. Ensemble, que la paix soit sûre. Vienne, donnez-nous mille.